Utiliser un raccord rapide américain sur tuyauterie de cuivre. Le raccord américain en plomberie fait partie des solutions de raccordement rapide sans soudure. Contrairement au raccord à compression olive, il peut être utilisé aussi bien sur du cuivre écroui ou recuit. Son prix modique, sa facilité de pose sont deux raisons de choix pour les plombiers d'un jour. Une gamme de diamètres correspondant au tube de cuivre employé est proposée sur le marché Généralement de 10 à 22 mm, sous forme de manchons droits, égaux ou mixtes, de coudes et de T, permettant de raccorder la robinetterie ou tout autre appareil sanitaire. Ces raccords se caractérisent par une grande simplicité de mise en œuvre. Deux outils de base suffisent, une clé à molette ou bien une pince de multiprise, ainsi qu'une clé plate de dimension adaptée à l'écrou de compression, cela suffit, pas besoin de matériel spécifique. Précaution avant utilisation. Il est important de vérifier l'absence de déformation sur les éléments des tubes de cuivre qui sont employés pour effectuer des raccords, comme la présence de rayures ou d'enfoncement dus à un choc. Les tubes de cuivre doivent impérativement être sectionnés avec un coupe-tube cuivre, car la surface de la coupe doit être droite et sans bavure. Les raccords rapides américains sont composés d'un corps de raccordement principal, droit, coudé ou hanté, ainsi que de bagues en acier inoxydable spécialement conçues pour la compression du joint, et enfin de joints d'étanchéité. Raccordement. Pour effectuer un raccordement comme ici dans notre exemple, l'utilisation de raccords droits égal, c'est-à-dire deux entrées de tubes de diamètre identique, il suffit de glisser sur chaque élément de tuyau de cuivre un écrou de compression. Suivi par une bague inoxydable placée dans le bon sens. Et enfin d'un joint de caoutchouc spécial. Les deux éléments ainsi équipés, je les insère dans le corps du raccord et je visse les deux écrous de compression à la main jusqu'au maximum des possibilités de serrage manuel. Ceci fait, j'effectue sur chacun des écrous un serrage plus prononcé. A l'aide d'une clé plate adaptée au raccord, dans notre exemple 21 mm, je maintiens le corps du raccord. Avec une clé à molette, je bloque le premier écrou de compression en effectuant trois quarts de tour à un tour maximum. Je garde toujours la possibilité de serrer davantage en cas de micro -fluide. Je répète la même opération sur l'autre écrou de compression. Ce type de raccord est donc idéal pour réaliser sur des éléments de tuyaux de cuivre écroui ou recuit, des raccordements et dérivations très simplement. Cependant, contrairement au raccord à olive, il est moins fiable dans le temps. Le joint peut se dégrader et occasionner une fuite. Toutefois, ce joint peut facilement être remplacé. N'hésitez pas à visiter notre site internet bâtir maisonnet ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube.